L'enveloppe extérieure de la cellule, ou bien la membrane plasmique, ou bien encore le plasmalème, occupe une place fondamentale dans l'organisation complexe de la cellule du fait qu'il dirige les échanges chimiques entre la cellule et l'environnement. Les biologistes ont employé le modèle mosaïque fluide pour décrire à la fois la composition et le comportement dynamique des membranes biologiques. Donc la membrane plasmique est qualifiée de mosaïque puisque sa composition est très hétérogène, et cela s'explique par le fait qu'elle comporte des lipides différents, des protéines intégrales et des glucides. Cette composition est généralement asymétrique, c'est-à-dire que chaque feuillet de la membrane a une composition particulière. L'asymétrie des lipides entraîne ainsi une asymétrie de la charge globale de chaque feuillet. On visualise également une asymétrie des protéines présentes dans la double couche phospholipidique. Et ces protéines participent à caractériser les propriétés de la membrane que cela soit du côté intracellulaire ou extracellulaire. La plus grande asymétrie se présente au niveau des glucides. En effet, tous les motifs glucidiques sont localisés sur le feuillet externe de la membrane plasmique, est qualifié aussi de fluide, puisque ces molécules se déplacent constamment, ce qui permet plusieurs fonctions vitales, telles que l'absorption, la sécrétion et la communication, etc. Il y a pas mal de fonctions vitales assurées. Et donc voilà, on voit que ce modèle, le modèle mosaïque fluide, décrit parfaitement la membrane plasmique. Vous trouverez plusieurs vidéos sur l'illustration de cette structure dynamique en 3D sur YouTube. Et comme la réutilisation de certains modèles 3D que j'ai trouvés n'était pas gratuite, malheureusement je ne pouvais pas prendre des extraits. Mais je vous laisserai les liens dans la barre de description de cette vidéo. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que le travail que je fais vous est utile. Et merci